Alors je suis avec Sahar Zerouali, je viens de la rencontrer, je suis ravie. C'est une influenceuse qui fait parler d'elle sur les réseaux sociaux. Elle a, ton chiffre déjà c'est 300 000 non, je suis à 211 000 je crois maintenant. Eh bien c'est bien fait, elle est à c'est 211 000, c'est déjà beaucoup. Elle, elle est spécialisée dans le lifestyle. J'aimerais savoir déjà comment cette aventure, elle a commencé avec toi. Alors complètement par hasard, c'est ce que j'adore. Parce que en fait, au début c'était juste je partageais mes photos et j'utilisais Instagram depuis 2012 les filtres et c'était extraordinaire au début. Après quand j'ai eu ma première fure en fait j'ai commencé à m'utiliser un peu et me relever de, de mon accouchement et tout, euh, c'était je commençais à partager des photos ont à envoyer une photo à leur copine, euh, euh, nouvelle maman pour leur dire ah, « Regarde, elle a accouché par ses arênes, mais regarde, elle bouge elle bouge, saki, là, elle okay. s'est marquée, elle transforme sa fille, elle a voyagé, etc. » Et donc c'est comme ça ça est parti. Après, le jour, les gens ont beaucoup apprécié ma relation avec ma uh -huh. uh -huh. euh, fille. Aussi, côté déco, outfit, etc. Mais donc, tu m'as dit euh, aussi, euh, tout à l'heure, quand on était en train de parler, que tu as aussi réglé pas mal de problèmes à tes internautes. Quand elles avaient des petits soucis, tu leur donnais des oui, conseils oui, oui. et c'est ça qui a aussi oui. pas mal marché. En oui. fait la réalité euh, c'est ce que j'adore dans les réseaux sociaux parce que ça nous permet aussi de nous exprimer par exemple moi aujourd'hui à mon compte c'est pas forcément que le partage de je trouve que parce qu'aujourd'hui on a une relation de confiance entre, enfin, entre moi et ma communauté donc euh, les femmes qui sont comme à notre confiance et ce que j'essaye de leur dire c'est qu'on doit s'aimer comment on est en fait j'essaye de rester de la plus authentique possible ça veut dire que je suis là je me montre dans tous mes états maquillés, pas maquillés euh, pas malade pas malade et les gens aiment beaucoup ça et je leur dis parfois je reçois des messages je me dis, euh, mais je suis maman aussi ce que tu as eu des sur bah oui j'en ai j'en suis fière c'est ce qui fait de moi ma, une maman et euh, ça j'adore, j'essaie de décider de ce genre de message qui va renforcer la confiance en soi pour, pour les femmes de façon générale et pour le, les mamans spécialement. Donc, euh, et puis ça, ça marche super bien, on me dit que j'ai un don, euh, elle s'adore elle, comment je parle donc je le je le ah, une de voix très spéciale. Ouais, Est-ce que tu en as fait une force votre espèce oui je sais alors au début c'était très compliqué parce qu'on m'avait beaucoup critiqué par rapport à ça on mais elle est trop faite mais finalement c'est ça mais maintenant j'adore enfin les gens trouvent que ma voix les apaise. il y en a ensuite j'ai un bonheur aussi mais c'est pas grave alors pour revenir à ça pour revenir à ça, le grand problème euh, les, les, les personnes qui sont sur ma lettre, c'est que des fois ils sont critiqués. Oui. Comment tu gères ça, la critique C'est-à-dire s'il y a des gens euh, qui nous écoutent aujourd'hui, oui. quel est le conseil que tu peux leur donner par rapport aux fois où tu ouvres de bon matin, ma fatra, ma tu tombes sur un message qui est réellement ténèbre parce que c'est de la critique ouais Alors ça dépend du, du, du genre de message parce que justement à la critique, on va venir critiquer mon contenu, on va me dire quelque chose qui va m'aider à avancer, mm -hmm. ça c'est magnifique. Après si c'est vraiment un message hyper méchant, bah, je, je fais confiance à mon contenu, je, je sais comment je suis, ça veut dire que si la personne elle me dit ouais t'es ultra fake, bah c'est son problème à elle, moi je me connais, je sais Okay. Suite, tu vois. Donc après, il faut juste avoir le recul nécessaire pour pouvoir filtrer et comme avoir une barrière de protection quand, que ça ne nous impacte pas forcément. Et puis techniquement, pour les gens qui sont tes femmes, qui t'idolâtrent et qui veulent se lancer comme influenceurs, sont les petites techniques ou les petits tips à toi, un peu comme des recettes personnelles, ouais. tu sais que tu pourrais partager avec eux qui t'ont permis d'atteindre le niveau que tu es aujourd'hui, qui est 200 followers. Oh. 211 000 followers, okay, pardon. Super. <rire> Alors, en fait, je vais dire, je vais dire, en fait, pour moi, la recette elle est très simple, c'est juste de rester euh, authentique vraiment et de savoir en fait chercher ce qu'on a de plus par rapport aux autres. Si je suis excellente, je sais pas moi en cuisine uh -huh. ou en éducation ouais, en future, bien, ouais. ou en culture, en fait, vraiment chouette. Voilà, choisir le truc qui va, euh, qui va faire la différence aujourd'hui. Donc, Donc, un, va... c'est créer la différence. Voilà, Deux, que En termes différence... de fréquence, terme euh, qu'est-ce Qu que tu conseillerais aux gens, par exemple, qui, nous, qui te suivent À quelle fréquence ils doivent poster Alors, euh, Par exemple, Instagram, c'est très, très particulier parce qu'il faut vraiment être <mère> avec un tout le temps. je suis malade, un jour, je poste là, le lendemain, les vieux bêtes, etc. Un dernier message, si tu as un dernier message à la communauté, tu dirais quoi D'abord, ils sont ma famille et je les adore. Que je ce soutiens, c'est grâce à vous que je suis ce que je suis aujourd'hui. Et I love you. Ok, c'était Nahid Drachet de depuis Essaouira. Hadda <rire> et oua